Oui, parce que je l'ai fait, je mange pratiquement plus de viande, donc je pense que c'est réaliste. Euh, alors je crois que c'est peut-être euh, un peu irréaliste, 70% c'est beaucoup, même si ça serait bien. Euh, je crois que 70% c'est énorme, il euh, faudrait vraiment que les gens soient beaucoup plus sensibilisés parce que 70% dans 15 ans c'est euh, presque impossible. peut-être l'effet de prix qui fera qu'on... Qu on en mangera beaucoup moins, euh, Ouais, je pense qu'il y a de ça. Pour un kilo de viande, il faut je sais plus combien de milliers de litres d'eau. Et vu que l'eau, il n'y en aura peut-être pas assez suffisamment. Peut-être y aura les insectes, alors euh, les insectes, ça va peut-être monter. Donc euh, pour moi, c'est tout à fait réaliste. Tout à fait réalisable. Mmh. Et j'espère bien. Tout à fait réaliste. Ça, c'est comme le sucre, euh, le vin. Je pense que la viande rouge, ça sera aussi considéré. Les gens qui mangeront de la viande, ils seront mal considérés parce qu'ils mangent de, de l'animal. Vous voyez, ça sera. Je pense que ça sera presque interdit culturellement. Euh, moi, je ne suis pas végétarienne. Euh... Je suis pas très viande non plus. Euh, si j'ai le choix, euh, c'est sûr que je mange pas de viande. Donc, euh, je suis vraiment plus euh, légumes et tout ça, mais euh, plus poisson aussi. Donc, euh, non, je ne suis pas végétarienne, mais je ne suis pas non plus euh, contre la viande, nécessairement. Et je sais de ne pas manger trop, trop mais oui, je, je mange régulièrement. Ouais. Je suis flexitarienne, donc ça veut dire que je ne mange pas de viande du tout, à part quand je suis chez mes parents ou avec des amis pour pas faire la grosse relou. <rire> j'ai réduit, considérablement réduit. Je, je consommais de la viande tous les jours, pratiquement. Et j'ai beaucoup réduit. Ah, je, suis bien, je, je suis un bon carnassier, hein, mais j'ai tout à fait conscience que c'est peut-être pas aussi nécessaire que cela. Il n'est pas obligatoire de manger de la viande tous les jours. On peut remplacer par d'autres choses qui sont moins chères, en plus. Par des œufs ou par du poisson ou par des, des céréales aussi, voilà. Particulièrement. Effectivement, ben, durable, donc on veut justement, j'imagine, pour les animaux et tout ça, pour la diversité, c'est de consommer moins, mais non, je serais curieuse d'en apprendre plus. <rire> non, pas spécialement, mais je pense que c'est pas détruire la, la terre ou contaminer les sols et les, les, les nappes phréatiques, je pense que c'est à peu près l'équivalent. Des... Oui, alors oui, bon, <rire> les pesticides et autres. Et autres glyphosates, euh, bon, seront sans doute, Enfin, euh, c'est complexe quand même. Hein. On peut modifier sa façon de manger pour euh, réduire son impact environnemental, mais on ne sait pas forcément comment faire. Oui, ça m'évoque euh, essayer de, re, de, de, moins, de moins manger industriel. Euh, L'alimentation du bétail, finalement, euh, ne correspond pas euh, aux besoins actuels de, par rapport au développement durable. Voilà. Évidemment, c'est très important d'avoir euh, euh, de la nourriture qui, qui est locale, euh, qui vient de, du pays euh, où on habite et il y a ça. Y a, et pour la plupart, je pense que c'est important d'éduquer la population. Enfin, je viens des états unis et la nourriture là-bas, c'est atroce. Tout le monde de, tombe euh, malade à cause de ça et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux. Malheureusement, j'habite un appartement, je n'ai pas de jardin, mais je vais déjà dans un magasin où on vend des légumes euh, des légumes du coin et puis je consomme les légumes euh, de la saison. Je n'achète pas des fraises en, en hiver, j'achète pas des cerises en hiver qui viennent du Chili ou d'Argentine. À part euh, réduire ma consommation de viande, non. Là, euh, je ne vois pas, vu que j'achète qu toutes les cochonneries qu'on nous vend, euh, je... Euh, si, quand je vais chez ma mère, elle me donne de la salade et il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien, pourquoi il n'y en a pas trop euh, euh, Voilà, c'est... Euh, voilà, a part ça, avoir son petit euh, jardin, euh, voilà, peut-être, oui, ça pourrait aider aussi. Oui, depuis quelques années, j'ai un peu baissé, effectivement, l'apport de, de viande dans ma consommation personnelle. Oui, oui, oui. Oui, mais je suis un petit maillon euh, de la chaîne et bon, je suis toute seule. <rire> Vous voyez il y a tous les autres qui font pas pareil. C'est ça le problème. Je dirais vraiment, quand j'ai le choix, vraiment entre un repas de viande ou pas, je prends sans viande. Surtout justement en voyage. Quand je voyage beaucoup, puis quand je voyage, je prends jamais de viande. Surtout en Asie, on ne sait jamais ce qu'on retrouve dans la viande. Donc tout ce qui est poulet, bœuf, j'en prends jamais en voyage. Mais sinon, euh, non, c'est vrai qu'il y aurait un effort à faire euh, de ce côté-là. <rire>